Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 3 ou de France pour dimanche en politique pour cette première émission de la saison. Depuis bientôt trois mois, vous le savez, les 577 députés ont examiné plusieurs projets de loi. Nous allons voir quel visage à la nouvelle Assemblée nationale qui, des Insoumis ou du RN, se dispute la place de premier parti d'opposition car la majorité présidentielle est fragilisée pour cette nouvelle mandature car elle ne dispose plus de la majorité absolue. Nous allons voir également euh, qui a voté et qui s'est abstenu euh, sur les premiers projets euh, de loi comme le pouvoir d'achat, euh, l'énergie, enfin... Alors que la bataille pour le budget ne fait que commencer, quelle stratégie va adopter l'opposition lors de la rentrée parlementaire qui approche face aux oppositions La majorité est-elle encore maître du jeu à l'Assemblée Nationale On en débat avec nos trois invités ici même. Donc, vous Spilboud tout d'abord. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député Renaissance du Nord. Renaissance, c'est le nouveau nom, c'est le, le nouveau nom, donc anciennement, de La République en Marche. Hugo Bernal ici, face à vous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député LFI NUPES du département du Nord et puis à vos côtés Jean-Philippe Tanguy, bonjour. bonjour, député RN du département de la Somme. Et on commence ce débat avec ce qui préoccupe le plus les Français, le pouvoir d'achat, comme annoncé par le chef de l'État réélu. La loi donc, portant des mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a été votée fin juillet. Jean-Philippe Tanguy, pour le RN, si vous êtes dans l'opposition, pourquoi votre parti le RN donc, euh, a voté majoritairement euh, pour ce projet de loi, 87 sur 89 députés. Oui, c'est que dans ce projet de loi, il n'y avait pas de lanterne rouge, il n'y avait pas de mesure qui nous empêchait de le voter. Euh, la grande mesure de ce projet de loi, c'était, euh, euh, Madame Spilou pourra y revenir, la prime Macron. S'il y a des salariés qui ont la prime Macron, tant mieux pour eux. On n'avait pas de raison de les priver de cette prime. Mais. Ce n'est pas parce que nous avons voté cette mesure dans un esprit constructif que nous pensons que ce projet de loi suffit. C'est un, nous... un soutien à la République en marche Non, c'est un soutien à la République en marche. À la Renaissance. Plus. Non, vous savez, je pense qu'on euh, le voit encore euh, sur le terrain. Les Français n'attendent pas de nous une opposition stérile, une opposition systématique. Ils veulent qu'on s'oppose quand ça mérite d'être opposé, qu'on soutienne les mesures qui ne méritent pas euh, d'être condamnées et euh, qu'on fasse surtout des propositions alternatives. Moi, ce que je regrette dans les euh, discussions qu'on a eues euh, cet été, c'est que le, les oppositions, même quand les mesures étaient de bon sens. Par exemple, on avait proposé une augmentation de 10% des salaires et en échange de cette augmentation de salaire, mmh. il n'y avait pas de charge sur cette augmentation. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, la majorité ne l'a pas, euh, pas soutenu. Donc nous, quand ça va dans le bon sens, on soutient, quand ça ne va pas dans le bon sens, on condamne, et surtout, on propose mieux, car, euh, comme vous l'avez dit vous-même, oui. ouais. dans cette rentrée, il faut vraiment encore accélérer on, on va, de on va poser la question avec le speedboot. Donc euh, finalement, est-ce que le cordon ombilical entre le RN et la majorité présidentielle est coupé Le fait que le RN vote votre projet de loi, euh, donc eh bien est-ce que est, ça signifie qu'il y a comme une alliance, une adhésion non, je crois qu'aujourd'hui, vous l'avez rappelé dans votre introduction, euh, on est dans une situation tout à fait inédite. Une majorité relative, euh, la majorité euh, d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, travaille et compose avec l'ensemble de ses oppositions texte par texte, article par article. Donc, nous avons un socle qui est issu euh, du projet du président de la République. Nous avons un socle, celui que nous avons défendu euh, sur nos territoires, dans ma circonscription, dans les circonscriptions, chacun a défendu son projet. Et aujourd'hui, ce socle, il doit être modifié, amendé, euh, en fonction aussi de l'avis des, des oppositions. Donc, on a réussi, par exemple, dans ce mois de juillet, à voter l'ensemble de ces trois lois, le pouvoir d'achat, le projet de loi euh, de finances rectificative et euh, la loi sanitaire. Et surtout, on a réussi à avec de, de vraies avancées concrètes pour les Français dont ils voient la couleur aujourd'hui. C'est euh, par exemple pour la taxe audiovisuelle la suppression de 138 euros pour chaque foyer. Et ça, ça s'est fait grâce à un compromis avec un, un nouveau financement euh, qui viendra d'une fraction de TVA. Ou encore on la a, remise ouais. carburant qui depuis on... quelques alors, jours on... en septembre est très concrète, on... 1,60 euros. On va, on va les détailler, hein, Donc ces, ces mesures. On va donner la parole donc à Hugo Bernal ici. Euh, donc euh, Vous avez voté vous euh, contre ce projet de, de loi donc euh, du pouvoir d'achat alors que les Français Français réclament plus de pouvoir d'achat pour euh, assurer chaque jour leur quotidien, acheter, euh, faire leurs courses et, et le reste. Ça. Oui, et eh bien nous avons voté contre parce que cette loi l'entérine une baisse euh, du pouvoir d'achat. Elle ralentit la baisse du pouvoir d'achat, mais elle l'entérine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mesure pour inverser la tendance et faire en sorte qu'il y ait une augmentation éventuellement, même pas du pouvoir d'achat en fait, des moyens de vivre. Elle l'entérine, euh, c'est-à-dire eh C'est-à-dire que quand vous acceptez par exemple euh, qu'un certain nombre de, de hausses des minima sociaux ou la hausse des fonctionnaires ou la hausse des pensions soit inférieure au niveau de l'inflation estimée ça veut dire que mécaniquement, les gens vont perdre de l'argent. C'est ça que ça veut dire concrètement. À partir du moment où votre curseur il est en dessous des 6% d'inflation, voire 7%, euh, si ça continue comme ça, euh, d'ici la fin de l'année, ça veut dire que vous êtes en train d'arnaquer les gens. Alors c'est mieux, oui. si ah, mieux que si alors... c'était pire. C'est sûr que c'est mieux que si c'était pire. Néanmoins, quand même, à la fin, euh, vous avez une alliance qui s'est nouée, euh, vous l'avez pointé dans, dans votre première question, une question hein. entre, entre le Rassemblement euh, national et, et la Macronie, euh, on l'a bien vu, et ils ont refusé alors, le Rassemblement, mais, le mais, rassemblement le national, l'extrême droite a bien sûr évidemment refusé l'augmentation du SMIC. Ah ça c'est trop pour eux, ça n'a surtout pas au monde dieu, augmenter augmenté les salaires, ils ont refusé par exemple le gel des loyers. Donc on voit bien qu'il y a ici un petit jeu d'entraide mutuelle entre la Macronie Jean et la France. Jean-Philippe Tanguy, vous n'avez surtout pas touché au de ouais, euh, du Jean capital. capital. Qu'est-ce que vous répondez, Jean-Philippe Tanguy, pour l'ERN, vous n'avez vous pas voté l'augmentation du SMIC mais non, mais ce n'était pas dans le programme le de ma. Je n'ai pas été élu sur l'augmentation du SMIC. J'ai été élu sur, augmentation... sur une augmentation des salaires de 10% jusqu'à 3 SMIC. Moi, je considère, contrairement à la France insoumise, qu'il n'y a pas que les personnes qui touchent le SMIC dont les salaires sont problématiques. Toutes les classes moyennes souffrent de l'inflation. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais augmenter seulement le SMIC, sachant qu'en plus, toutes les TPE-PME, tous les artisans commerçants de ma circonscription m'ont tous dit sans exception qu'ils n'avaient pas les moyens de payer cette augmentation du SMIC. Et c'est pour ça que nous, on veut baisser les dépenses contraintes. Et par exemple. Vous n'avez pas voté notre proposition de baisser la TVA, alors qu'historiquement, la baisse de la TVA, c'est avant une priorité de la gauche. C'est va... vous qui êtes sectaire. Mm -hmm. Moi, j'ai voté, M. Bernalissier, vous le savez très bien, j'ai voté un certain nombre euh, d'amendements de, de, bah, va... de gauche quand ça allait dans le bon alors, temps. On va voir un peu ce qu'en ce qu pensent les, les citoyens, Donc avec euh, ce micro-trottoir euh, recueilli euh, dans, dans les rues d'Amiens. Euh, donc euh, Avant d'aller plus loin, euh, voyons ce qu'en pensent les Amiens. Dimanche en politique donne euh, cette saison encore la parole aux citoyens. On les écoute. Savoir ce qu'ils comptent faire pour l'écologie, tout simplement. Qu'ils nous sortent nos SDF de la rue, qu'ils soient plus à notre écoute et éventuellement qu'ils ouais, qu bougent. Quoi. On n'est pas les seuls concernés et pour l'instant, nous, on nous demande de faire des économies sur plein de choses, de faire attention sur plein de choses, mais eux, en contrepartie, ils ne font rien. Qu'est-ce qui va en être des impôts fonciers Puisque les taxes locales vont disparaître, donc peut-être que les impôts fossés vont augmenter. Est-ce qu'on aura des réponses à ce niveau-là ben Ensuite, le coût de l'énergie, exactement. Ouais. Faire une loi euh, qui euh, limite l'augmentation euh, des produits. C'est-à-dire euh, il est interdit d'augmenter de 20 ou 30 des trucs comme ça. En France, ce n'est pas méchant, mais celui qui a l'argent vit bien, celui qui n'en a pas, il vit mal. Alors ce, ce monsieur, comme, comme on l'entend, est un entrepreneur, un patron d'une PME dans le département de la Somme d'entreprise de, de, de BTP. Alors les écarts se creusent, nous dit-il. Comment réduire ces fractures et ces inégalités Ah bah ça c'est le, le grand sujet de mon engagement politique. Quand on fait de la politique aux côtés d'Emmanuel Macron, on est engali, engagé pour l'égalité des chances, pour plus de justice sociale. Et quand monsieur parlait tout à l'heure du SMIC et de l'augmentation du SMIC, on voit que Monsieur Bernard, ici, est encore, comme il l'est à l'Assemblée, dans la caricature, oh, dans le show, pas. parce dans, que la SMIC, il a augmenté alors. de 60 euros cette année, en 2022. Pourquoi il a augmenté, a augmenté par des expliquez mesures... le expliquez jusqu'au bout, jusqu'au bout de la démagogie. Il a, vous avez, il tout. Alors, ah, vous, voilà, vous arrêtez votre show comme vous faites à l'Assemblée, vous l'avez fait comme votre patron l'a fait cool. à la braderie avec euh, toute sa démonstration euh, et, et, et la, et la caricature. La politique c'est complexe, et un travail responsable, donc Expliquez. on s'écoute, on se parle. On a augmenté le SMIC de 60 euros au 1er août, il a été augmenté. Il y a une prime d'activité de 100 euros qui permet d'arriver à Expliquez près de 1450 euros. Et aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs le disent, si on augmentait de façon générale le SMIC, il faudrait en, en augmenter l'ensemble des salaires d'un seul coup, ce que ne peuvent pas se permettre les entreprises. Donc, quelle est la politique que nous menons avec Bruno Le Maire, avec oui. euh, la, la, la, la chef du gouvernement, Elisabeth Borne Nous menons une politique de développement économique et d'innovation. Et il y a des résultats. Alors, donc, on coup, est bon, on un va... pays en ouais. croissance, on est le pays d'Europe qui contient le plus l'inflation, et vous parliez de 6% tout à l'heure, Eh bien oui, quand on augmente les retraites, puisque ce week-end, les retraités oui. auront leur 4% d'augmentation, 40-50 euros selon la retraite, Exactement. Eh bien, il y a déjà eu une augmentation d'un virgule, c'est également le, le coût hein, de, de la vie euh, qui est, est On l'a entendu. Cette, -ce cette proposition, non, si vous voulez bien, de, de ne pas dépasser un prix euh, en fixant un, un plafond, un seuil, est-ce un système que vous envisageriez, vous qui êtes au Parlement, par exemple oui. vous. Oui. Euh, en fait, c'était si un des points centraux de la, la campagne présidentielle euh, défendue euh, par, par Jean-Luc Mélenchon, le blocage des prix qui est déjà en vigueur en fait dans les euh, départements euh, des territoires d'outre-mer avec le bouclier qualité-prix et les observatoires des prix, des marges et des revenus. Concrètement, vous avez les services de l'État qui vont regarder dans les entreprises quel est le taux de profit, le taux de marge qui est opéré. Et ensuite, il y a une discussion qui est, pour, qui est faite pour établir un prix et le prix est fixé par la préfecture, prix qui ne peut pas être dépassé. On va aller en dessous mais mmh. pas au dessus et ça fonctionne l'énergie par exemple pour le gaz et l'électricité on va y revenir ah ouais, bah, pour oui, oui, oui, sous la, oui, la, oui, pression, sous la oui, pression sous la pression oui. et c'est pas vraiment non non, non c'est pas un bouclier bah, parce bah, que, on que on le prix n'a ah, pas, ah, pas été fixé ça a été une va, annulation d'augmentation prévue et sur le SMIC, non mais j'aimerais dire une chose c'est les contribuables qui c'est à dire le blocage des prix c'est une chose là le bouclier tarifaire c'est quand même il faut le savoir c'est les contribuables exactement mais je voudrais terminer sur le SMIC. Mais vous avez beau jeu de dire nous avons augmenté le SMIC, vous n'avez pas le choix. Il est prévu une augmentation mécanique du SMIC en, avec euh, l'inflation. Mécanique. Ce n'est pas Violet Filbou et ses copains de la majorité qui l'ont fait. Donc, ce n'est pas il de votre fait. Du SMIC. Ce n'est pas de votre fait. Oui, il n'y a pas d'augmentation du SMIC au-delà de l'inflation, parce que quand ça suit l'inflation, effectivement, vous ne vivez pas mieux. Vous ne vivez pas mieux. Surtout qu'en plus, l'inflation, elle est plus forte pour les plus bas ouais. revenus de ce pays, parce que ça porte particulièrement Alors sur je les dépenses vous, vous, vous, vous parlez, vous parlez d'énergie, on va justement aborder oui, oui, mais cette seconde partie sur la, sur la thématique de l'énergie, eh Bien, c'est prévu parce que c'est une autre préoccupation, évidemment, euh, des, des, des, des habitants des Hauts-de-France, en tout cas des, des Français, donc euh, le coût de l'énergie et cette déclaration euh, du chef de l'État qui a fait beaucoup parler, il demande un effort supplémentaire aux Français, et la fin de ce qu'il déclare et de de, de l'abondance, donc l'hiver approche. Il va faire euh, falloir se chauffer. Le coût de l'énergie a déjà un impact euh, sur l'économie, en tout cas dans les Hauts-de-France. L'entreprise Arc euh, qui a placé 1600 salariés au chômage partiel, Vermarine qui coupe le robinet euh, pour les piscines, comme pour celle de Roy dans le département de la Somme, et Fitz James dans l'Oise. Alors, la hausse du prix de l'énergie, quoi faire pour la stopper, Jean-Philippe Tanguy Écoutez, il, y a, il faut être très concret parce que les énergies sont très différentes. Pour la question de l'électricité, ça fait maintenant un an, puisque c'est en septembre 2021, que Marine Le Pen a demandé qu'on découpe enfin les prix français des prix européens. Aujourd'hui, les Français paient des règles européennes stupides, inflationnistes, qui font que le prix de l'électricité française est indexé sur le prix du gaz, qui est utilisé pour la production d'appoints. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie et ben, Ça signifie que le prix français doit être et euh, doit correspondre à la moyenne du coût de production français. Or, en France, on a le nucléaire, l'éolien, l'hydraulique, qui sont des ressources stables, avec un prix stable. Donc il faut le découper. Je suis heureux que, visiblement, on a perdu un an, on, euh, visiblement, on atteigne Alors, cette solution. – Violette Pour... Speedboot parlait de, de la mesure phare hein, qui a été mise en place par euh, le gouvernement, une baisse de 30 centimes du prix du carburant à la pompe jusqu'à la fin de l'année. C'est une bonne mesure, Hugo ici. Non, parce que c'est les Français qui payent. C'est les Français, c'est le budget de l'État qui paye, donc c'est les Français. C'est ce qu'on met dans le pot commun. C'est pourquoi il faut bloquer les prix. Quand vous fixez un prix, c'est bien celui qui produit et qui distribue la marchandise qui doit s'adapter et rogner sur ses marges. Et pourquoi on dit ça Parce qu'on a regardé 18 milliards de profits pour total sur le premier trimestre 2022. 18 milliards, alors même qu'ils nous font des ristournes ici ou là, et ils ont beau jeu de le faire puisque ça leur amène des clients supplémentaires et des profits euh, supplémentaires. Mmh. Quand j'entends Mme Silou tout à l'heure nous expliquer qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays, que les patrons ne pourraient pas payer une augmentation générale des salaires, augmentation du SMIC ah bah, et des salaires. C'est ça que ah, vous demandez Pas Donc, tous. Et PME, Mais oui, vous avez raison, vous avez raison, c'est pourquoi, en conséquence, nous avions proposé déjà pendant la campagne présidentielle qu'il y a un mécanisme de péréquation entre les très grandes entreprises expliquez, et expliquez, les petites Allez jusqu'au bout, quelle est votre mesure phare si vous jugez en attendant, euh, les habitants le les faut, habitants faut... des hauts de France lorsqu'ils vont à la pompe à essence et qu'ils voient le, le, le prix, prix du litre diminuer, c'est plutôt un ça, geste la... euh, intéressant. La vie, non, non, mais... la France insoumise, <rire> Bloquer les prix. Exactement, Écoutez, malheureusement. n'est pas imaginé. Peut... Si, hein. Vous avez Elle parlé. Est... Non mais monsieur, ben, c'est intéressant parce qu'il faut quand même. Vas-y, Parce que vous êtes opposé au blocage des prix Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, à La Réunion, vous avez profité Mais pas du tout. Vous avez cité La Réunion. La Réunion, effectivement, c'est un blocage de prix sur des prix alimentaires. La volaille, c'est une liste arrêtée. Ce sont des produits qui sont fabriqués en France ou importés de métropole ce qui permet de surveiller les marges Malheureusement, on ne peut pas bloquer le prix de, du carburant en France. Ce que nous importons. Réunion. Non, parce que c'est pas qu il a le même. Seul fournisseur. Parce, que, parce que ça part de parce métropole, que... donc on peut le contrôler. Bref, ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est ce que qu dire, la ce... non, c'est pas, pas, pas pareil. Allez jusqu'au bout pour laisser tout de même. Non, monsieur le ne me laisse pas finir une phrase. Peut-être des choses différentes pour empêcher les Terminer votre propos pour ensuite laisser le gouvernement ici pour finir sa proposition. Non, mais moi, c'est mon métier, mais c'est pas grave. Il faut ah, savoir, c'est que malheureusement, les Français le savent, nous importons le pétrole. Et donc, on ne peut pas bloquer un prix qui est fait. Sur les marchés mondiaux et internationaux, ça n'a pas de sens. Ce qu'on peut faire, c'est baisser la TVA de manière durable de 20 à 5,5. Ça, on peut le faire parce qu'il y a une petite erreur, excusez-moi, dans ce que vous avez dit c'est que la rixe tourne, elle est de 30 centimes pendant deux mois, oui, non, jusqu'à la fin de l'année. Non, Donc non, en fait, non, non pas, non, pas ça. 10 centimes de, deux mois pour l'instant, 10, non. Et 10 peu, centimes oui, en novembre. Ah, novembre. 10 centimes en ouais, novembre, ouais, Donc, 10 moi, 10 il y a pas de demande, de parce qu'il faut quand même Alors, avancer pour ceux ouais, qui ouais, regardent. c'est qu'est-ce qu'on fait en novembre, mm -hmm. puisque le prix mondial du, carb... du, du pétrole mm -hmm. ne baisse pas et que l'OPEP a annoncé qu'il n'augmenterait pas sa production en octobre. Donc, qu'est-ce que vous allez faire en novembre eh ben, Écoutez, on va avoir un débat euh, sur euh, le budget. Tous ensemble à l'Assemblée nationale, vous y participerez, j'y participerai. Non, c et vous, pour 2023, on a déjà 2020. des engagements oui. jusque la fin de l'année. On a un engagement sur le bouclier tarifaire et un engagement aussi de notre gouvernement sur la protection des plus modestes pour la hausse du prix d'énergie qui risque de continuer l'année prochaine. Et puis, moi, je, je, je, je parle aux, aux habitants de ma circonscription, à Lille, à marc en barœul à, à Tourcoing, quand on fait le pain à la pompe depuis quelques jours et qu'on a un plein où le litre est 1,60, 1,65, j'ai vu à en arrivant 1,68 pour l'essence, eh bien, on voilà, voit un déjà un la différence. Chaque, chaque semaine ouais, sur le porte-monnaie, sauf quand on roule beaucoup. Donc, donc, à un, un moment, Madame toujours critiquer tout ce qui va dans le, dans le bon sens, Alors, ne fait pas Je... avancer euh, ce que les Français nous demandent. Puis, Très bien, donc on va avancer on va dans les dans l'émission à propos des transports. Jean-Philippe Tanguy, s'il vous plaît, donc des transports toujours, dans le cadre de cette nouvelle formule de Dimanche en politique. Nous vous proposons un retour tour sur des archives. C'était en euh, septembre 1997, il y a de cela 25 ans déjà, on évoquait euh, la difficulté des transports et du climat et l'omniprésence euh, de la voiture. Écoutez les propositions faites à l'époque, euh, deux propositions qui vont sûrement vous dire euh, quelque chose. Écoutez. Pour lutter contre l'invasion des villes par les voitures, deux projets sont à l'étude. Le VIP, véhicule interactif partagé, qui pourrait être testé à Lille ou à Dunkerque. Le principe est celui d'un caddie de supermarché appliqué à des véhicules propres, électriques ou au gaz, en libre service dans les centres-villes. Mais le projet le plus avancé est le covoiturage. Objectif Mise en place d'une centrale de réservation en un accord avec la communauté urbaine de Lille. Cela veut dire que très vite, on va pouvoir lancer le covoiturage dans notre région. Alors, le Speedboot, on l'entend, ah, donc voiture électrique, plateforme pour le covoiturage, c'est blabla car d'aujourd'hui, en gros donc c'est du privé. Comment expliquer un tel retard de la puissance publique qui ne s'est pas emparée, justement, de ce dont on parlait déjà il y a 25 ans -à -dire... Oui, si On parle dans notre région, effectivement, et dans notre métropole lilloise, en lien avec le bassin minier et le littoral. Effectivement, le retard dans les transports en commun est lié à des décisions politiques structurantes qui n'ont pas été prises. À la métropole européenne de Lille, on est une des seules métropoles en France qui ne dispose pas de tra tramway. Et on a voté une disposition pour mettre en place un tramway qui verra le jour si tout va bien dans 10 ou 15 ans. On a vu par contre des métropoles comme celle de Dunkerque instaurer le bus gratuit de façon très innovante. Et on a vu que ça augmente euh, la consommation, enfin le, le, la mobilité euh, et le transfert de la voiture vers le bus, notamment pour des familles qui n'ont pas forcément un, un abonnement mm. et où c'est occasionnel. Donc tout effort mm. devra continuer à être fait. Et nous, ce que nous faisons au niveau national, mm. c'est accompagner les mobilités durables, notamment auprès des employeurs. Alors, qui Hugo, Hugo Bernal, ici, ces voitures électriques, euh, entre les mains, on va dire, des, des, des, fines, des de la puissance publique, c'est la solution. Qu'est-ce que vous proposez-vous au sein bah, de la France C'est clair que nous avons une préférence pour le service public, pour gérer ces choses d'intérêt général et collectif. Et on, est, on, est, on sort d'un cycle politique où, sur la question des transports, c'est le libéralisme qui a prédominé, c'est-à-dire pour les métropoles, les délégations de services publics, les externalisations à tout va, l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, les bus Macron qui ont tout euh, démembré, désorganisé pour faire au moins cher euh, et enfin des effets de marché. Vous, alors, et donc il faut un grand service public des transports en commun dans le pays qui puisse aider les collectivités à développer euh, les transports euh, publics. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que vous avez l'État qui demande aux collectivités de ne pas trop dépenser, pas trop investir, pas trop s'endetter, et en même temps on leur dit « Ah oui, vous n'avez pas assez développé — C'est euh... État qui aide beaucoup, les transports publics dans les métropoles. Vous le savez, là, il y a eu 123 bah millions d'euros sur le transport public en métropole lilloise. Il bah. euh, y a, bah y a bah des il crédits t... d'État tous les détend. ans ah, attendez, sur le je... transport régional également dans bah, des, si des vous... régions. — Je suis Donc content d'attendre que sur voilà. la métropole, il n'y a pas de tramway. Mais euh, les Donc, gens qui le prennent Jean, tous les jours le découvrir, on ne connaît pas assez. Ça, c'est votre point de vue. — juste une réaction de Jean-Philippe Tanguy pour le RN sur cet archive qu'on vient de regarder. Bah, comment expliquer ce que tu Parce il faut un service public mmh. fort et le, le, le train doit jouer un rôle prédominant mmh. euh, là-dedans. Or, ils ont tout cassé, mmh. ils ont ouvert à la concurrence, mmh. ça coûte de plus en plus cher, non, ça devient n'importe quoi encore aujourd'hui. Jean-Philippe je Tanguy mais même Jean je dire, je dire, mais les sur les, comptes, les comptes, transports alternatifs. Ce euh, n'est pas un problème, mais en l'occurrence, ça n'a pas de lien puisqu'elle n'est pas encore mise en place euh, dans la région. Mais écoutez, le problème principal là, parce que c'est aussi des problèmes de fond, c'est aussi que depuis 20 ans, on a continué à concentrer les activités. Dans les métropoles, en particulier à Lille, on a fusionné les régions. Donc aussi, le problème, c'est aussi un puissant fond. À force de mettre toujours les mêmes activités dans les mêmes endroits, de concentrer les habitants, les richesses, euh, les, les réseaux de, de transport sont saturés. Et donc, tout ce que vous mettez coûte de plus en plus cher et n'est pas efficace. C'est pour ça que nous, on veut rééquilibrer le territoire, en particulier en Picardie. Et deuxième raison, pourquoi le covoiturage ne peut pas marcher Moi, j'ai 220 communes sur ma, sur ma circonscription. Ma collègue elle en a le même nombre. Notre, nos collègues des autres circonscriptions Picardie, ce sont des territoires ruraux. Et là, on a besoin d'une voiture individuelle. On avait proposé les biocarburants. Quel mmh. retard on a pris dans les biocarburants Alors on va donc euh, regarder donc, toujours dans les, dans les nouveautés hein, de, de dimanche en politique pour cette rentrée 24 heures avec un, un élu, euh, Michael Poillon et le maire du village d'Héricourt, situé à la limite du Pas-de-Calais du département de la Somme, dans cette commune de 100 habitants, donc située au cœur des, des Hauts-de-France. Il doit gérer les gros dossiers euh, très techniques comme le font les grandes villes. Reportage de Jean-Luc Manant avec Lucie Carbajal qui l'ont suivi. Sa journée de maire, Michael Poyon, la commence par une réunion du PETR, le pôle d'équilibre territorial et rural. 172 maires sont convoqués. On entre là dans une mécanique d'une incroyable complexité, plutôt indigeste. Le PETR réunit deux communautés de communes du Pas-de-Calais, où figure une commune du département voisin de la Somme. C'est le jour de lancement du SCOT, on y définit le plus IH et le plus IHM en suivant les recommandations du SRADET. Toutes ces strates, toute cette mécanique suscitent chez Mickaël Poyon beaucoup de questions, beaucoup de colère. des priorités pour aussi que ça soit visible à nos habitants. Je suis en colère sur le fait qu'en fait, collectivement, on a accepté que toutes nos strates, toutes nos collectivités, là, tout ce fonctionnement-là, amène à produire plus de la norme que de l'action. Et on l'a accepté, on l'a inclus, donc on trouve normal de faire une espèce de planif là sur des années, des années, sans pouvoir agir concrètement et urgemment. Et c'est ça qui me met en colère, c'est de me dire mais pourquoi on a accepté collectivement tout ce truc Parfois je me demande si justement ça permet aussi pas d'éloigner un peu le citoyen, c'est-à-dire de se dire bon, bah, entre nous ce sera beaucoup plus facile à décider pour les autres. Là où michael Poyon se sent vraiment utile, c'est dans son village, Héricourt, trois rues, une centaine d'habitants. Euh, « bah Comme on a touché une partie des subventions, on va pouvoir payer en partie la commande du four. » le, le En début d'après-midi, il est sur le chantier d'un futur four à pain, un projet local mis en œuvre en quelques mois. « Quand on veut agir au service des habitants, c'est compliqué, vous l'avez vu ce matin. Ce matin, ça demande une énergie de dingue d'essayer de comprendre déjà ce fonctionnement, ce schéma, et puis d'essayer d'y agir à l'intérieur. » Là ici, j'ai l'impression finalement, au regard des enjeux qui ont été posés ce matin, c'est-à-dire le changement climatique, le prix de l'énergie, euh, la flambée des matières premières et donc de, de, de tout ce que les gens ont besoin au quotidien, j'ai l'impression qu'on va y amener une petite réponse. C'est très modeste, c'est humble, mais au moins j'ai l'impression de participer à quelque chose. Michael Poyon a 44 ans, il est agriculteur, père de famille et maire depuis 2014. Une toute petite mairie certes, mais une très grande envie. C'est cette envie, en fait, encore une fois, de, de, de participer à quelque chose d'un petit peu plus grand que soi. En fait. Je ne sais pas si c'est généreux, je ne sais pas si ça se résume à ça, mais en tout cas, euh, euh, participer à quelque chose d'un peu plus grand que soi, ça demande un peu d'humilité. Contrairement justement à ce qui me semble être une des caractéristiques des élus, souvent c'est l'ego euh, Moi, je trouve que c'est l'humilité qui permet vraiment d'agir. Parce qu'on y a une espèce de don de soi de se dire bah, « tiens, je vais, je, vais être, je vais me mettre au service de quelque chose et de quelqu'un » mais aussi, surtout, en fin de compte, finalement, d'un idéal collectif. À la question, êtes-vous un homme politique Mickaël Poyon répond oui, je l'étais avant même d'être maire, dit-il, car tous nos choix au quotidien sont des actes politiques. Alors ceci est un exemple. Nous vous en verrez tout au long de cette année donc le, le, la réaction des élus sur le terrain. Donc allons du côté de l'Assemblée nationale. Donc vous avez donc été élu depuis le mois de juin. Qui est donc le principal parti d'opposition une, avec une majorité qui n'a plus la majorité donc absolue Vous la France Insoumise Vous le RN Écoutez, je vais vous dire le RN. M. Banaïsi vous dira la France Insoumise et les Français qui qu diront. Mais si vous voulez. Tout ça est un, peu, est, est un peu puéril, nous verrons bien, euh, le, ce que donne ce, ce mandat, nous verrons bien, c'est les Français qui verront les résultats euh, des positions que nous avons, euh, avons faites. Quand on voit le travail admirable d'un maire de terrain euh, qui est bien loin de ses préoccupations euh, politiciennes, euh, on ne peut que le respecter, l'admirer. Et quelle est notre mission à nous, députés, c'est de faire passer ce message et de dire qu'il faut renvoyer le pouvoir, il faut renvoyer l'argent, il faut renvoyer mmh. la capacité d'innovation, la capacité de prendre des initiatives vers le terrain. On voit bien qu'on crève de toutes ces normes, euh, vous avez un nombre de sigles, plus personne ne sait à quoi... Qu est ce que ça veut dire C'est de l'argent gâché, c'est de l'énergie gâchée. Il faut tout renvoyer Donc, donc ça n'est pas le R.N. La France insoumise, vous le êtes le principal, le, RN, le, principal le principal parti d'opposition. C'est encore nous ah. qui avons affronté Emmanuel Macron à deux tours ouais. et M. Van qui a appelé à voter ouais. pour M. Macron. Voilà, ça, tout le monde l'a vu. Non, on a appelé à ne pas voter pour vous. Après, les gens ont bien fait comme ils ont, euh, non, comme ils ont voulu. Non, oh, mais je veux être très précis. Qui, mais ça ne vous regarde pas ah. Ça vous regarde que pas. La fois, Mais je ce peux pas vous dire un truc, pas pour vous. Non, voilà. Vrai, Comme ça, vous avez quand la même réponse. Agresser, hein. Donc, mais ça je ne agresse pas. Les gens vous avez agressé un Speedboot, m'adressez-moi. Franchement, faut, faut se calmer. Hein. Franchement, faut se calmer. Eh hein. bien, ouais. dis donc, vous avez un petit problème avec les décidés, <rire> J'ai l'impression. Les uns les autres. Le euh, gouvernement. Bon euh, bon ce qui est sûr, c'est que est, la première -ce opposition, c'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Pas la France insoumise. C'est l'ensemble. Socialiste, c'est l'opposition. Ça vous gêne aussi ou vous voulez continuer le spectacle Est-ce que vous peu pourriez juste. Bon. Ouais, aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. C'est -ce la, la nouvelle est Union soumis, populaire écologique et, et, et sociale, avec les 151 députés, mmh. qui, numériquement, est la principale opposition euh, à l'Assemblée nationale. Et politiquement, nous sommes aussi la principale opposition, puisque nous avons majoritairement voté contre les, pro les projets de loi euh, de, de la Macronie, à la différence du Rassemblement national qui veut jouer une autre posture. Mmh. Bon, c'est leur problème, ça les regarde, ils s'en mmh. réboudront avec leurs électrices et leurs, et, leurs et leurs électeurs. Moi, ce que je sais, c'est que euh, nous ne pouvions que nous opposer à un texte sur le pouvoir d'achat qui fait qu'aujourd'hui on a appris, enfin la semaine dernière on a appris, que la France c'était euh, la baisse de revenus la plus grande de toute l'OCDE, 1,9% de baisse des revenus des Français. Non, mais... Donc voilà, nous ne pouvons pas nous associer à ce genre de proposition. Nous sommes l'opposition et il faudra compter bon. sur nous, effectivement, Alors, pour nous opposer. Violette Speedboot, est-ce que donc aujourd'hui, vous devez composer donc, avec euh, ces partis C'était moins le cas, bon, vous n'étiez pas vous élus, mais euh, comment les choses vont se passer Est-ce que vous comptez davantage sur le RN, comme ça a été le cas pour le pouvoir d'achat ou la France insoumise Comment allez-vous agir euh, durant cette mandature alors, on va agir avec ce que nous ont demandé les Français. Quand ils ont euh, voté pour cette assemblée euh, composite euh, sans majorité absolue, avec une majorité relative, ils ont voulu être mieux représentés au Parlement pour que leur voix soit entendue. Et le témoignage tout à l'heure euh, d'un Noir qui dit « on veut plus d'écoute et de dialogue », eh bien c'est le changement de méthode qu'on incarne aujourd'hui. Donc comment on fait Sur chacun des textes, on a un, euh, un dialogue, on se parle, y compris avec nos oppositions, on ne fait pas de négociation avec l'extrême droite ou avec l'extrême gauche, mais on entend, on écoute et le conseil national de la refondation auquel mmh. nos oppositions aujourd'hui ne veulent pas participer. Bah c'est pourtant pas. un outil qui a été promis aux français pour travailler en amont mmh. des projets de loi avec les associations, la société civile mmh. et les élus locaux comme ce maire -ce avez... qui ont besoin mmh. de faire entendre Merci leur voix au national. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin, donc c'est la fin de, de ce débat, de cette première émission de la saison. Merci à vous d'y avoir participé.